où c'est écrit la texte et nous allons voir que grâce à, au cristallin, eh bien, ça va jouer le rôle d'une loupe agrandissant donc les différentes lettres.